Ah, celui-là. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Vous ne pas? Mais? Dis-moi, tu vis dans mon atelier? Ah, Nari Blau, Nari Blau, oui. Je vais te tuer. Et vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, moi Tu vous, tu oses dans mon atelier Viens d'abord. Je dit, viens par ici, tu as besoin de nous mettre. Tu as osé fumer dans moi mon atelier. Tu as osé dans moi mon atelier. Jésus! La la main. la la Je dis. la main. Donne-moi la main. la main. Donne-moi la main. la main. Patron, vas-y, vas-y, vas, le vas le pardon. Pardon. Rapidement. Ah, vas-y, voir y vas-y, vas-y, vas Rapidement. Je ne, vais plus filmer. Ça veut dire quoi ça Tu vas encore filmer ici Jamais. Tu vas encore filmer dans mon atelier Patron, patron, patron. C'est mingo, c'est mingo. Qu'est-ce que tu appelles mingo C'est mingo, hein. Qu'est-ce que tu appelles mingo c'est dans moi mon atelier, toi tu fumes Patron, je ne peux plus fumer. Patron, c'est fini. Tout d'abord, je dit de ne plus porter chapeau pour venir dans mon atelier. Vas-y! Hé, hé, qui est là? Hé, appelle les autres! Appelle les autres! Appelle les autres! Je vais te nommer aujourd'hui responsable de l'atelier. Hé, bonjour! À partir d'aujourd'hui, si tu vois quelqu'un fumer dans l'enceinte de l'atelier là, oui, mais bon, au carrelage avec lui. Je dis, si tu vois. Quelqu'un fumait dans la scène de l'atelier. Oui, mais un peu blanc, quand même. Faut taper la personne et tu la casses. Je vais lui faire. Hein? Oui. Non non. A quoi mon tour. A quoi mon tour. Bon, Alors moi là A quoi mon A quoi mon A quoi mon A Tout à l'heure, on va se voir. Tout à l'heure là, on va se conseiller. Et ce que je vais dire est ceci. Oui. À partir d'aujourd'hui, je dis bien, à partir d'aujourd'hui, Timani. Oui, si patron. tu vois quelqu'un fumer dans l'enceinte de l'atelier, oui. Roméo, qu'est-ce y a de J'ai dit quoi Patron, je vais le faire. Tu vas faire quoi Je, je vais taper la personne. Tu vas Si je vois quelqu'un fumer dans l'atelier, l'enceinte n'est pas tout ici, là. Je vais le taper, patron. patron. Merci. Oui, patron. Merci. Et c'est comme ça. Oui, patron. Et t'as si tu as vu. la personne ou bien C'est bon Oui. Ou Arounois D'accord. Bon, je vais sortir tout à l'heure. Hein Qu'est-ce que le patron a dit devant vous de tous Le patron a dit de fumer. Dans l'atelier, non Oui. Et qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure Allo un S'il ne prend plus là. Toi le Tu vas quoi derrière là Tu vas te taper maintenant. Regarde-moi ici. Qu'est-ce que le patron a dit Le patron a dit que le tu as fumé. Vous voyez Vous n'avez vu non Je mmh. <rires> bien. <ques> Aïe oh, bon, ouais. tu regardes ce que je fais. Tu regardes bien. Vas-y si tu te pas, je vais te chiffrer maintenant. Tu regardes bien. Je non, pas en On a fini patron. On a fini le patron. On a fini. Pas pourquoi vous êtes en train de crier dans la télé comme ça Vous non, êtes chez vous je, ici. Je suis en train de monter. Tiens, regarde voir la Qu'est-ce que c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé ah. vous, vous faites patron. Il, il, il, il, il, il a fumé. Il a je l'ai super en train de fumer. Demandez aux autres. Et tu l'as corrigé Proprement patron. Ah merci beaucoup. Merci beaucoup. Plomberement. Je ne la main. <rire> dans la main tu dois oui, refuser. Mais c'est bon, c'est bon. Merci patron. Il faut continuer comme je ça. Je l'ai tapé propre. Merci. Il fumait, hein? il, il a se cacher sous, sous, sous, sous une voiture là, il pouvait même brûler la voiture. Il fumait, je l'ai arrêté, une fait ton gros temps. Tu continues de tu vas sortir de la télé maintenant imbécile. Ah Attends, c'est bon. C'est bon Oui. Tu as fait... Tout, tout Adion, du est danger, du fou, c'est bon. Ah, je suis là. Ah, patron. est ce que tu as fait là, papa, pas passer pas créer problème. Non oui, oui, patron, c'est bon. Non, c'est bon. bon, ça, c'est bon. C'est bon maintenant. bon, patron. Et tu as testé ça Propre, on a fini. Je leur montrais juste comment ah, okay, okay. ça oh, se passe. Non non non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Merci, patron. merci hein? patron. Hein, hein? Okay. C'est bon. Merci hein? patron. Ok. dis-moi, il faut continuer comme ça. Merci hein? patron. les. je viens. Il faut faire appel à internet, si je me tienne. Je vais oui, me t'amener. J'ai deux numéros, je me tienne. Tchaïe Hé, le crédit Je t'ai commandé le crédit, non Quoi Il y a quelqu'un qui filme cigare Hein t'ai dans le Hein T'as battu euh, La personne est où la personne fait quoi ah ah. Ça va C'est, c'est, c'est Tu qui Tu pas la qui Tu, tu tu, pas la, tu, tu, tu, tu, tu tu, tu la qui C'est d'un autre, pas Tu, c'est qui ici. C'est un ghetto. Oh, c'est un bon. ghetto bon. ici. C'est un ghetto. C'est vous C'est un ghetto. C'est, c'est un ghetto. C'est un ghetto ici mais laissez-moi non. C'est vais vous, t'attacher. Mais j'ai volé. Non, le patron ne va te battre vous me connaissez Qui vous me connaissez C'est qui vous me connaissez Mais laissez-moi non, n'ai pas volé non. Mais j'ai pas volé non. Mais tu une fabriquée. Tu sais ce qui je suis Tu me connais Est-ce que tu me connais d'abord Mais bien, mais Mais est-ce que vous me connaissez d'accord J'accueille, j'avoue Tais-toi là Oui, allô Allô, patron Eh patron Eh, j'ai attrapé monsieur tout à l'heure Je suis là Je le vois, il est en train de fumer Il fumait, il fumait dans l'atelier. Mais un patron. Oui, non, non je l'ai, je l'ai Venez, il l'a attaché. Oui, attaché, comme vous avez demandé. Ok. Oh, ben. Tout à l'heure, patron. Oh, ben. Mais est-ce que j'ai oh, volé Tu parles encore Tu parles encore, je vais te casser la bouche. Tu parles encore, je vais te casser la bouche. Il est là hey, hey, il est où Je l'ai attaché là, patron. Venez le Je l'ai attaché. Je, je il est où Il est ici, patron. Je, je patron, venez. Patron, c'est lui. C'est lui ça. Patron, je non non non mais, mais... Pas mal. patron, tu vois ce qu'ils me font? Patron, je eh je l'ai botté hein? Timeni, je l'ai botté, je tu m'as tué. Patron comment? Il fumait. je l'ai supplié avec la cigarette. Oh, de... oh il faut mais... laisser à faire de fumer. Il lui peut fumer ici. Détaché, ah? Oh, ouais. Patron, il peut fumer ici. Lui, il est qui? Timeni, tu l'as tapé. Je l'ai, je ai... Ai pas tué, tuer même. détage tue. moi Hé, hey, patron? Est-ce que vous pouvez me détacher? Je peux pas vous détacher hein. Ah. Attends, lui, là, qui est, il peut filmer ici C'est bon. le patron d'ici, hein, c'est celui qui a le terrain. Détachez-moi, détachez-moi, C'est le propriétaire Patron. Euh, ah. ah. si je vous détache, là... Est-ce que tu peux je, me détacher je, je, je vous refuse pas. Si je vous détache, là, je sais déjà ce qui va, ce qui va venir. Euh, vous mais mais, mais détache-moi d'abord. Détachez-vous-même, Détachez-vous. Euh, euh, euh, mais venez me détacher